Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est tout Rob, tu es sur Commander TV, et ici si ça parle... Ouais, ouais, ouais. Bienvenue sur notre première conférence vidéo autour de Warhammer 40 000. La thématique du jour, c'est la meta game, la méta bah, de Warhammer 40 000. Euh, pour ce faire, je reçois euh, pléthore d'invités. Ces invités sont les joueurs euh, des équipes Warhammer 40 000 pour l'ETC 2020. Et euh, je vais de suite, pour lancer la vidéo, leur laisser tout le plaisir de se présenter à vous. Euh, salut à tous, ben, moi c'est Pookie, je pense que vous avez déjà vu ma gueule une fois ou deux par là. Euh, du coup, joueur 40K pour la team CTV Legends, j'ai l'honneur d'avoir été en plus choisi comme lieutenant. Euh, et euh, a priori, euh, là, <rire> là pour l'instant, euh, je suis euh, sur Blastra Militarum pour euh, cet ETC, mais on va voir en fonction de tout ce qu'on va se dire, si je dois continuer ou pas à jouer ça. Voilà. Je vais vous présenter à mon tour. Donc moi c'est Thomas, donc je vais être le joueur Necron euh, pour la team euh, CTV Heroes. Euh, mon nom de guerre c'est Avif. Euh, bah écoutez, moi je suis ravi de jouer, euh, de jouer pour CTV, je suis ravi de jouer avec cette réponse de galuron qu'on a euh, dans cette équipe. Euh, je pense que le Nécron c'est un. un c'est une faction qui est à sa place quand, quand je réalise la méta aujourd'hui, surtout dans le format ITC. Si on décide par la suite que ce n'est pas le cas, je pourrais aussi retourner sur de l'orque avoir, euh, on a encore pas mal de temps pour euh, décider, analyser la méta et décider de comment nous allons et quelles factions nous allons jouer euh, ensemble. eu les heures euh, moi c'est Swag, je vais jouer euh, SM pour euh, la team CTV Hero. Et euh, normalement je joue plutôt Drukari, Eldar pour tous ceux qui m'ont déjà rencontré en tournoi. Mais bon, j'ai laissé la place à Ben parce que je suis très gentil, vous allez voir. Je m'appelle Guillaume, Adias euh, je suis euh, le capitaine euh, de la Team 11 pour l'ETC 2020 et euh, moi je serai le joueur, euh, le joueur chaotique. Corne, attaquant. Coucou, du coup moi c'est Aimé, donc euh, je suis une joueuse euh, compétitive depuis environ deux ans, euh, je joue principalement Tyrannide et je voudrais faire partie de la Team Legend pour euh, l'ETC au Luxembourg. Voilà, voilà. Coucou, moi c'est Ben, et bien joueur compétitif de la team EWOZ. Joueur Clannaz avait 8 et, et Swag m'a gentiment prêté ses Eldar, donc depuis je traîne avec euh, tout ce qui a des oreilles pointues, voilà. Ok super. Je vous remercie à tous de votre présentation. Donc euh, vous faites euh, vous faites un, un ensemble de joueurs qui allaient intervenir sur la vidéo d'aujourd'hui on va parler du Meta 40k et plus particulièrement bien évidemment du format ITC vous n'êtes pas sans savoir que l'ETC 2020 va se jouer au format ITC le format ITC il a déjà été présenté sur la chaîne via une vidéo que je vous invite à aller voir puisqu'on parle, ben, parle des mécanismes de jeu euh, néanmoins ces mécanismes de jeu sont clairement différents de ceux qu'on avait pu connaître avec ben, le format est pratiqué jusqu'à présent notamment les cartes Maelstrom l'Eternal War euh, ce qui veut dire et eh bien euh, qu'on va intégrer aussi une nouvelle méta du jeu, une nouvelle façon de lire les codex, une nouvelle façon de construire ses armées. C'est pour ça que la première partie de cette vidéo va être axée sur l'impression que vous, vous avez les joueurs du format ITC par rapport à ce que vous avez joué précédemment. En deuxième partie, on parlera vraiment de méta pur, c'est-à-dire bah, de ce que vous jouez, de ce que vous estimez comme étant euh, les top list et de comment on peut peut-être les contrer. Euh, en tout cas, je vous invite, avant de commencer cette vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification si ce n'est pas fait. Pensez à mettre le fucking pouce bleu des familles sous la vidéo. lâcher le petit commentaire qui va bien. Nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et on attaque de suite cette vidéo euh, par le format ITC. On oh. commence cette vidéo par l'impression euh, des joueurs sur le format ITC, format qui est relativement nouveau euh, pour la plupart d'entre nous. Et, euh, et je vais vous demander, vous en tant que joueur, votre avis sur ce format. Euh, et euh, bah, Pierre, la parole est à toi, donne-nous un petit peu ton, ton ressenti sur, sur l'ITC. Eh bien, merci beaucoup. Euh, bah, déjà, euh, ce qui est top, c'est que l'ITC, moi, c'est vraiment un, un format que je ne connaissais pas du tout. Donc, je suis sur une totale découverte. Euh, et c'est hyper euh, hyper intéressant et hyper motivant parce que du coup il y a il y a tout à faire, euh, mais en prenant en compte qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà très bien le le format, donc du coup ça va être euh, impliquer vraiment une un sérieux dans le travail euh, de composition des listes et des compositions des rosters euh, pour pouvoir euh, bah, tenir la dragée haute à, à, aux autres équipes quoi. Donc déjà ça c'est c'est hyper motivant. Et euh, en plus, bah, c'est une manière de, de jouer qui est totalement différente par rapport à ce qu'on a pu voir euh, euh, parce que moi je suis surtout un joueur euh, du format ETC, donc euh, Malstrom of War et Eternal, Et euh, là, ça change vraiment complètement, le, complètement le, la manière de jouer puisque non seulement tu dois construire ta liste, mais en plus tu as un côté choix, euh, choix de tes objectifs à marquer que tu dois euh, réinventer sans cesse en fonction de ton adversaire et euh, en fonction du, du scénario. Donc euh, je trouve ça vraiment vraiment, vraiment stylé, en fait, c'est vraiment cool, euh, ça, ça change, euh, donc c'est ça va être un beau défi pour cet été. Là actuellement, moi je me suis repenché sur l'Astra Militarum, parce qu'avec le Psychic Awakening, euh, on a eu un, un, un codex de Scion euh, qui je trouve pas dégueulasse, euh, c'est pas game breaker mais c'est pas dégueulasse, et en fait, euh, l'idée que j'ai eue, c'est de me dire, euh, avec ces filles que j'aime bien, avec euh, ce style de jeu que j'aime bien, euh, bah, c'est essayer de monter une liste avec un rôle dans notre équipe des six Et en fait, euh, ce qu'on a appris, c'est qu'il euh, n'y aurait que deux codex Astratest par euh, équipe. Bon, C'est-à-dire que ce soit un deathwatch un GK, ou un GK, un, un Space Marine, un Space Wolf, un Blood Angel. Enfin, il n'y aura que deux Astratest. Donc déjà, ça va diminuer vachement, euh, vachement euh, l'impact de, ce, de ces mecs-là. Parce qu'on sait que bah, c'est eux qui, qui tiennent la méta en ce moment, au moins dans le, dans le format euh, TC, mais il doit y avoir, enfin il y a quand même des similarités entre les deux les deux formats. Et euh, du coup, bah c'est créer une liste pour pouvoir taper euh, taper de le, la stratèse quoi. Donc là j'ai testé, j'ai fait que deux parties pour l'instant, une contre du GK et une contre euh, Tyranny. Donc merci merci contre et merci euh, merci Bien Alex pour, euh, pour le GK. <rire> c'était euh, non c'était des parties qui étaient vraiment très intéressantes. Et en fait ce qui est génial c'est que euh, dans, tout, dans toutes les phases euh, de jeu qu'on a pu faire à chaque fois il y avait là ah ouais ça j'ai fait ça, ça j'avais l'impression vraiment de me réinventer comme joueur et c'est euh, bah, super excitant donc euh, après euh, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur euh, euh, sur l'ITC puisque bah, j'en suis à mes balbutiements mais euh, ce qui est génial c'est qu'avec euh, tous les autres euh, des, des deux différentes teams euh, Heroes et, et Legends euh, on échange beaucoup là dessus et apparemment il y a un taf de ouf à faire pour tout le monde et je pense qu'on va vraiment bien se marrer euh, Thomas, toi, qu'est-ce que tu en penses du format ITC Alors, Le format ITC, euh, c'est un format que j'ai très peu testé malheureusement parce que j'étais en vacances et je suis rentré pour rentrer dans le confinement. Donc malheureusement, ça a été un peu compliqué pour ça. Euh, c'est un format du coup, que j'ai pas mal intellectualisé en regardant beaucoup de rapports de bataille, en regardant euh, beaucoup euh, de statistiques. Alors, il faut savoir que le format ITC, euh, il, est, il est très bien, mais le circuit qui est mis en place est excellent dans le sens où euh, euh, c'est un format qui est été créé par Game Gaming qui va mettre en commun tout euh, tous les résultats de euh, tous les tournois dans le monde et c'est très intéressant parce que du coup on a des statistiques et, et on a euh, les listes qui fonctionnent, qui sont mises en avant euh, le format en lui moi j'aime beaucoup parce que ça euh, ça met beaucoup, ça laisse beaucoup moins la place à l'aléatoire euh, puisque c'est des constructions listes une fois que le format a été testé et compris on peut euh, vraiment choisir d'accéder sa liste euh, pour faire et euh, la destruction et du contrôle map, plus du contrôle map, plus, euh, plus ou plus de la destruction. Les, euh, les scénarios, les objectifs secondaires sont, sont, sont très intéressants puisque c'est quelque chose que tu vas décider euh, une fois que. Euh, c'est la dernière chose que tu vas donc décider avant de poser des chiffres sur la table, avant de faire un fonds déploiement. Donc c'est euh, très intéressant. Il faut aussi faut, donc, tout connaître, mais aussi. Euh, ça pour une certaine latéralité de jeu, c'est un format que j'aime beaucoup à ce niveau-là. Euh, ça laisse la place au forge-ward, donc le forge-ward il y a assez peu d'entrées dans beaucoup de codex, il y a très peu d'entrées qui sont, qui sont intéressantes. Euh, par contre pour des codex du genre euh, les custodes, euh, le forge-ward est, est, est primordial, parce que c'est ça où ça vraiment apporte euh, beaucoup à, à ce codex qui est, qui est très réduit. Euh, la méta elle est, elle est assez facilement observable, comme quand je l'ai avant, donc euh, c'est vachement bien. Il euh, n'y a pas de reprise d'initiative, il y, y a vraiment un, un, un style de jeu qui est complètement différent et qui, qui, qui je trouve, euh, euh, nous laisse vraiment redécouvrir et réapprendre un jeu qu'on aime beaucoup ou qu'on a vu d'une dans dans, manière très compétitive dans un autre format. Et ça, j'aime beaucoup. Yes, bah, Merci. merci. Euh, je, suis, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec ce qui vient d'être partagé. Euh, Swag, ton avis sur, euh, sur le... Est-ce que déjà tu peux nous, nous dire, toi, depuis combien de temps tu pratiques le format Parce qu'il me semble que toi, tu as un petit peu plus d'expérience que les autres sur le format ITC. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire depuis un petit peu combien de temps as, on va dire, tu t'es euh, imprégné du format Et puis nous donner ton, ton avis dessus. Ouais, nous, ici, avec Ben, on est à la réunion tous les deux. Hein. Euh, donc, euh, en fait, on a... Une scène de jeu qui est un peu différente, parce qu'on joue un peu tout le temps avec les mêmes personnes, etc. Et on a la chance d'avoir Mathieu, Mathieu si tu m'entends, euh, qui il y a quelques mois s'est dit « Bon, le TC c'est mignon, mais ça serait bien d'essayer de voir autre chose. Euh, » Et qui nous a dit « Les Américains, ils font des listes, ils font des trucs, ils jouent du Forge World. Est-ce qu'on pourrait pas s'y mettre aussi et faire de l'ITC ?» Donc au début, on, on l'a regardé un peu euh, « Oui, c'est bien. » t'es mignon, t'es sympa, tu m'as l'air sincère, mais je veux pas t'épouser. Mais euh, on s'est dit, allez, on va quand même lui donner sa chance au tonton. Et, euh, ouais. et là, ça fait, ouais, on a dû faire, je sais pas, j'ai dû faire une grosse quarantaine, 40-50 parties en ITC, et euh, on a vu déjà le format évoluer, parce qu'au début, il y avait la reprise d'INIT, les, les objectifs secondaires ont bougé, euh, les scénarios ont un peu bougé, etc. Et, euh, et puis l'entrée du forger te donne quelque chose d'un peu plus frais, et nous, ça, on, ça m'a bien plu. Moi, je suis joueur. Enfin, euh, j'étais joueur SM là-dedans. Donc, euh, on a vu des Léviathans, on a vu des Dread Chaplin, euh, on a vu tous les trucs qui étaient fumés avant parce que le SM c'était fumé. Mais depuis, vous inquiétez pas, on s'est pris une fac dans la gueule. Donc, on va en reparler, mais après la fac. Hein. Mais euh, on a franchement, ça amène quelque chose de nouveau. Alors, il y a un. Moi, je, je suis un peu déçu de cette perte de l'aléatoire là qu'on avait avec le Maestrom. Euh, parce que tu pouvais relancer une partie à un moment, etc., etc. Mais ça apporte quand même quelque chose aussi de plus tactique. On est d'accord d'avoir euh, des objectifs que tu définis, que tu dois remplir. Et c'est plus, euh, voilà, les parties elles se jou jouent plus, plus du quotidien tour. Là où en ETC des fois autour d'eux, bon bah ça bike et, euh, et donc voilà, non c'est un, c'est une chouette renouveau dans le format et je pense qu'on, enfin j'en attends beaucoup moi. Ok. À vous, Guillaume. Ouais, bah, comme, euh, comme disent les collègues, euh, on a vraiment euh, c'est un renouveau pour le jeu. Moi, j'ai l'impression, c'est pas au point de redécouvrir un jeu, mais, euh, mais vraiment euh, une nouvelle facette. Et euh, de plus, comme disait Thomas, euh, le fait que ce soit hyper suivi euh, avec les plateformes, etc. Et ben, bah, bah, par exemple, là, je me suis remis euh, sur les chaînes YouTube américaines. C'est un truc en fait, on peut suivre tous les jours, on peut se faire notre petite dose d'ITC. Et euh, c'est beaucoup plus suivi que l'ETC. Le, que Donc, euh, moi après, là du coup, j'en suis à une dizaine de parties à peu près. Euh, puis en effet, ouais, c'est un, un format qui est agréable. C'est un format qui est agréable. Et puis, euh, des nouveaux, le fait de choisir ses objectifs, ça apporte un nouvel aspect tactique. Donc, moi, je suis assez fan de ce format et je suis assez fan aussi du suivi qu'il y a derrière. Aimé, de ton côté alors euh, pour ma part, le format ITC, je le connaissais de loin euh, avec euh, les gros tournois américains etc. Mais j'avais mis un pied en fait euh, à lire l'année dernière, même si c'était pas un format ITC proprement dit, ça reprenait les, les systèmes de d'objectifs secondaires où on en choisissait trois etc. J'avais trouvé ça intéressant. Euh, ensuite. Euh, avec euh, la Wack Tavern, on, ils ont proposé des tournois en format ETC euh, ponctuellement, donc j'y avais participé et c'est vrai que j'avais trouvé vraiment le format très intéressant euh, dans le sens où en fait il euh, y a un, une vraie conduite de game en fait, c'est à dire qu'on euh, voilà, choisit à l'avance etc. Après à côté de ça, moi j'ai beaucoup joué au format ITC, euh, ETC, pardon. Euh, qui me posait pas spécialement de problème. Euh, c'est vrai qu'au début, j'étais plutôt avec, enfin, euh, j'avais plutôt un. J'étais plutôt OK pour le Forge World et tout. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée du Codex Plus Marine, euh, je trouvais qu'il y avait un gros décalage qui se. Donc ça creusait encore plus l'écart. Donc c'est vrai que j'étais pas trop chaud à ce moment-là pour, euh, pour passer à un format incluant le Forge World. Euh, donc voilà. Euh, par contre, euh, quand le format ETC, euh, ETC a commencé à évoluer avec des cartes cachées, une constitution de DEX, etc., euh, j'ai commencé à trouver que ça devenait très compliqué les scénarios et qu'au bout d'un moment, euh, si les cartes ça posait problème, plutôt que faire des, des règles de scénario à dormir debout, bah, le plus simple c'était peut-être de retirer les cartes et de partir du coup sur un système sans cartes, donc ITC. Euh, euh, voilà, après, au niveau des entrées ForgeWorld, euh, je trouve que la fac Space Marine a quand même bien cassé les, les gros abus, à mon sens, de ce format incluant le Forge World, Et que du coup, ça a amené une nouvelle dynamique et de nouvelles possibilités dans les, dans les codex. Euh, c'est complètement vrai pour le, le custodes qui, clairement, gagne, euh, je sais pas, peut-être 60% d'entrées supplémentaires. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Voilà, donc globalement, moi je suis complètement satisfaite de, de l'évolution de, de, de, de, de la sphère compétitive qui s'oriente plus vers un format TC plutôt que ETC. Euh, déjà tout simplement parce que ça rend le, la sphère compétitive un peu plus homogène. C'est pas, on fait notre format à nous en Europe, le format aux États-Unis différemment. Voilà, je trouve que c'est plus stable d'avoir une seule façon de jouer. Et aujourd'hui, je pense que voilà, les gros avis de l'ITC ont été un petit peu gommés via, via le lissage du Forge World. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Voilà, voilà. Ok, euh, Ben, ton avis sur l'ITC Ouais. Alors bon bah, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà. Euh, moi, je, je m'entraînais tout le temps en format etc. Donc, c'est vrai que j'étais assez attaché à ce, à ce format. J'ai bien aimé l'évolution avec le deck. Euh, bon, contrairement à en parler, euh, je trouvais ça euh, déjà, ça réduisait un petit peu l'aléatoire. Et puis depuis quelques temps, bah, c'est vrai qu'à La Réunion, on, on a fait une ligue, tout ça, on joue quasiment exclusivement maintenant ITC. Et j'avoue que je kiffe bien parce que euh, moi d'abord, c'est le côté stable de, du format, le fait qu'on a complètement supprimé l'aléatoire. Donc il euh, n'y a plus d'objets tactiques, donc il euh, n'y a plus, euh, comme on a pu connaître, euh, avoir de la malchatte euh, au départ et puis euh, ça plombe la game. Là au moins on part sur, euh, sur une stratégie en fait pré-game puisqu'on va choisir nos objets secondaires, comme l'a dit Thomas, euh, avant euh, la partie en sachant comment on va se déployer tout ça. Donc, du coup on fait notre stratégie pré-game et puis à partir de là bah, on essaye de dérouler euh, le plan comme il faut. Euh, et puis je trouve aussi que, la part, euh, que ce format il est vachement équilibré dans le sens où il y a moins de différence maintenant entre l'attaquant et le défenseur par rapport aux règles qui ont été mises en place. À savoir que le défenseur maintenant, il a le droit de lancer deux dés pour choisir son déploiement. Donc ça, je trouve que tactiquement, c'est bah, très, euh, très intéressant. Parce que par exemple, quand on affronte des orques, on préfère, euh, enfin moi je parle pour moi, je préfère les affronter euh, dans le sens euh, marteau et enclume pour pouvoir euh, se derrière et empêcher de se faire trop envahir que de jouer en aube de guerre par exemple. Donc ça, c'est sympa de nous laisser éventuellement euh, cette possibilité-là. Et puis également, le fait aussi, euh, le système de scorer en fin de round, qui Permet en fait au défenseur, et eh bien un peu comme dans le scénario ETC là avec les piliers, de savoir ce qu'a fait l'attaquant au départ, donc ce qu'il a marqué comme ce qu'il a tué comme unité, ce qu'il a contrôlé comme objet. Et nous, à partir de là, le défenseur va pouvoir faire en fonction et éventuellement bah, marquer des points par rapport à ça, puisqu'on connaît déjà ce qu'a fait l'attaquant. Donc, ça, je trouve ça très bien. Ça donne euh, voilà, ça rééquilibre les chances entre l'attaquant et le défenseur. Parce qu'avant, il faut dire ce qu'il est quand même, quand on attaquait, bon, on avait quand même deux chances sur trois de, de remporter la game. Alors que là, je trouve que c'est beaucoup plus équilibré. Voilà. Et puis également en termes de score, le, le score total, il faut savoir, c'est 42 points. Voilà, ben on ne peut pas faire plus. Il euh, y, y a 30 points pour les objectifs primaires et puis 12 points pour les, les objectifs secondaires. Et quand on regarde un petit peu plus euh, en profondeur, ben on s'aperçoit qu'en fait, comme on peut choisir nos objets secondaires, soit en map, soit en, en, lé, en létalité, eh bien, euh, le map control reprend une place assez prépondérante, parce qu'on peut marquer en fait au total 26 points de, de map control sur les 42. Donc du coup, ça va orienter les listes quand même. Il euh, n'y aura pas que la létalité, je pense. Il va falloir vraiment prendre en compte euh, la grosse partie map qu'on peut avoir. Voilà, et ça, bah, je trouve ça sympa parce que ça va faire des listes beaucoup plus variées et, euh, et peut-être un peu différentes de ce qu'on voit actuellement. Ouais. Voilà. Donc, euh, je vous invite, euh, si vous n'avez pas encore, si vous vous êtes pas encore imprégné du format ITC, je vous renvoie vers la vidéo de Commander TV de présentation. Vous avez une présentation bah, du, du fonctionnement des mécaniques de jeu et vous avez en plus une traduction euh, du format euh, parce que c'est ce qui pouvait être aussi un frein sur la communauté francophone. Bah, C'était que le format essentiellement est, est plutôt un format américain-anglais et donc il, a, il avait jusqu'alors pas été traduit en français. Euh, on, on, on vous fournit le document traduit en français donc ça va vous permettre aussi de, de vous imprégner un maximum de ce format. Moi pour ma part, je vais vous donner aussi mon ressenti et globalement je, je, je m'aligne avec tout ce qui a été dit. Ouais, Swag, tu voulais dire un truc Ouais, que y a en fait, l'un des gros points forts aussi du format, que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a l'application ITC Battles qui existe, et que celle-là, ouais. à partir du moment où vous faites une partie en ITC, il faut la télécharger. Elle vous retient toutes les parties que vous avez faites, tout ce qui se passe, le scoring tour par tour, qui fait quoi, etc. Il y a les déploiements, il y a les missions, il y a les secondaires, tout est dedans. C'est clair comme jamais, il y a même un timer, c'est la, la vie cette application. Téléchargez-la, mangez-la. C'est clair, l'application est excellente. Et, euh, et je, je voulais en revenir par rapport là-dessus, par rapport au point positif, moi que j'ai noté sur le format ITC. Déjà, je pense que, le, le pour, à mon sens, le plus gros point positif de ce format, je dirais, c'est la simplicité d'acquisition. Euh, je pense que le, le, le format, il est simple, mais il n'est pas simpliste. Euh, et, euh, et du coup ça, ça rend le fait qu'on on doit pas on n'a pas à se prendre la tête euh, pour, pour comprendre les mécaniques par rapport notamment à ce que disait Aimé, que maintenant ben, le format ETC euh, c'est un peu l'usine à gaz, clairement. Euh, il faut gérer avec ces cartes. Il y a un fonctionnement sur le tirage de cartes. Euh, tous les scénarios sont différents et vraiment une façon de scorer qui est très différente. Donc ça nécessite une, une une une technicité qui est beaucoup plus approfondie. Juste déjà pour prendre en main le scénario, là le format ITC je le trouve vraiment simple. Euh, voilà comme l'a dit comme l'a dit Ben, c'est 42 points maximum. Objectif primaire, objectif secondaire, euh, les objectifs de scénario terminés. Euh, voilà on a fait le tour. Donc le le un système de jeu qui est simple, mais qui est pas pour autant simpliste. Euh, parce que, il euh, bah, y, y a des vraies réflexions de fond à avoir sur comment vous allez conduire votre jeu. Ensuite, Gros point fort pour moi de ce format, c'est la stabilité. Euh, clairement, c'est un format qui laisse très peu de place à l'aléatoire, hormis l'aléatoire in-game de vos GD dans les actions que vous menez. Mais dans la façon de scorer, il est super stable. C'est-à-dire que euh, vous ne pouvez pas vous faire surprendre par un adversaire qui va tirer une carte, euh, qui va pouvoir faire 4 points de scoring sur un tour et, et que vous n'avez pas vu venir. Donc ça, clairement, euh, c'est un point fort pour moi du format. C'est la stabilité. Euh, ensuite... L'autre point fort de ce format, c'est la couverture médiatique. Clairement, on trouve énormément de choses sur Internet, sur ce format. Alors, pour le coup, c'est jusqu'à présent euh, bah, des vidéos euh, anglaises et américaines donc il va falloir maîtriser un petit peu euh, la langue de shakespeare pour ça euh, néanmoins il euh, bah, y, a, y a beaucoup de choses qui se font euh, Thomas en a parlé donc il y, y a plein de bonnes chaînes euh, et il y a plein aussi de, de, de, de supports comme frontline gaming comme des sites euh, qui vous font des retours d'expérience avec du listing etc etc donc ça c'est super cool l'application dont vient de parler swag est juste excellente cette application prenez la testez la je vous jure vous faites une partie avec vous l'adoptez de suite. Fini euh, le bout de papier qui est relou, qui traîne sur votre table. Il faut noter les scores. C'est toi qui notes, c'est moi qui note, etc. Votre smartphone fait le taf entièrement. Il euh, y a juste à voilà, l'application est super simple à prendre en main. Donc, gros point positif aussi là-dessus et bien évidemment le Forge World qui rajoute un petit vent de fraîcheur en termes de méta pour certains ça pouvait être un frein parce qu'on se disait ouais mais c'est encore des trucs à prendre en compte etc enfin voilà, le Forge World c'est cher Forge World on connaît pas, il n'y a pas au final tant d'entrées Forge World que ça qui ont un impact lourd sur le méta parce qu'il y a plein de choses qui sont jouables mais on va dire des choses qui sont un peu game breaker. il n'y en a pas tant que ça, donc le Forge World n'est pas un frein mais plutôt pour moi un vent de fraîcheur sur le jeu qu'on pratique donc voilà je vois beaucoup de points positifs c'est à mon sens pas pour autant décrédibilisant du format donc qui est devenu le format WTC, celui qu'on jouait auparavant. Pour moi, les deux formats restent, restent très bons. Mais là, en l'occurrence, vraiment beaucoup beaucoup de points positifs sur le format ITC. Euh, voilà. Deuxième partie de la vidéo axée sur la méta, euh, la méta 40K et plus particulièrement l'ITC. Ok, donc euh, on a vu un petit peu le, le, le, le ressentiment, le feeling de tout le monde sur le format ITC qui globalement fait, je pense, l'unanimité. Euh, jusqu'à présent je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer des joueurs qui m'ont dit j'ai testé le format et le format est nul il euh, y a beaucoup de gens qui disent ouais le format semble pas bon sur le papier mais vraiment je vous invite à tester le format et comme on l'a dit au début de cette vidéo le fait qu'il y ait des nouvelles mécaniques de jeu va forcément euh, dynamiser une méta euh, différente c'est à dire que les listes vont se construire différemment euh, notamment sur le fait qu'il va aussi falloir construire sa liste euh, pour en affronter d'autres, bien évidemment, mais pour scorer. Il y a, il va falloir aussi construire sa liste dans une optique d'objectif secondaire. C'est-à-dire qu'il va pas falloir euh, commencer à entrevoir des parties en se disant « ok, euh, bah, je sais pas du tout ce que je vais prendre en secondaire, je vais y aller un petit peu à tâton et au feeling ». Je pense que ça, c'est pas forcément la, la meilleure voie à suivre pour être compétitif sur le format. Il faut vraiment avoir des dynamiques de liste qui s'approchent euh, de, de choix d'objectif secondaire. Je vais laisser la parole à Thomas, euh, qui va nous donner un petit peu, toi, si tu peux nous donner ton avis sur la méta ITC euh, actuellement. Euh, toi, qu'est-ce que tu joues euh, et euh, qu'est-ce qui te semble fort actuellement dans le format ITC Comment peut-être tu peux le contrer avec ce que tu envisages de jouer Voilà, ce que tu peux nous donner un petit peu ton, ton, ton avis là-dessus. Alors, il faut savoir que déjà, euh, le merge qu'on a eu sur les SM euh, il y a quelques semaines, il a énormément impacté euh, les aéronaides et notamment euh, les aéronaides en format ITC avec... Euh, des euh, Léviathans. Euh, euh, du coup, là, en fait, le, la, la manière dont j'analyse le format, c'est tout simplement euh, l'ITC, c'est un, un format qui est créé par euh, Fontaine Gaming, qui va mettre tout, euh, qui va regrouper donc, du coup, tous les tournois et toutes les personnes, qui, donc les listes de tous les tournois euh, mondiaux, hein, au Canada, en, en, en, en Chine, etc., aux États-Unis ou en Angleterre. On a euh, du coup euh, des stats qui sont très claires, qui sont très bien faits. On a aussi le, le site qui s'appelle 40K Stats euh, qui va prendre, euh, par exemple, euh, le top 4 des euh, moments. Donc, toutes les listes sont on fait un top 4 dans le moments. Donc, on a euh, une vision une liste qui est très claire. On, on a euh, donc. Euh, le LIH qui représentait entre 12 et 15% de toutes les listes présentes. Donc on avait une surprésence de LIH. On avait une surprésence de, du SM qui représentait environ 30% des listes, entre 25 et 30% des listes. Euh, là, depuis, euh, depuis qu'il y a eu ce nerf DSM, on voit une limite qui n'est pas réaliste. Donc on a toujours euh, de l'astra-militaroum qui est très présente. On a euh, la main de qui monte énormément. Les, les énormément. On a euh, des listes qui performent très bien en, en SMC. Alors le SM, euh, le chaos en fait euh, est vraiment très présent. Hein. ça représente euh, 8,89% de toutes les listes avec un taux de présence sur les, euh, les premiers au tournoi de 7,6%. Donc c'est énorme. Donc on a quand même euh, donc, du coup de leur avant-garde DBA. Euh, qui est très présent, on a une montée des GK et une montée euh, des sisters et on a une liste notamment qui mélange les sions et euh, les sorts de bataille. On a euh, la méta donc NERF FM est à euh, bah, confinement de beaucoup de pays du monde, hein, c'est le cas Canada avec un confinement, c'est le cas de pas mal de pays. Euh, on a quand même très présent sur les tables, on a euh, du chaos. On a des, des sous-chaos, hein, qu'on connaît tous, avec euh, des lord discordants, avec euh, euh, des mélanges de, euh, de, de, de, de, de, de toutes les factions du chaos qui fonctionnent en ce moment. Euh, on a pas mal de stars, on a du PA, on a du Grey Knight, euh, on a, euh, on a, des, on a des, euh, des Zelda, je veux dire, qui sont très présents. Donc moi, dans, ce, dans cette méta là euh, qui, euh, qui du coup est assez transparente, il y a des, euh, si ça vous intéresse, il y a des chaînes comme euh, aussi euh, Nassameur, qui vont, ce qu'ils font, c'est absolument génial, c'est qu'ils font juste des lives où ils mettent une caméra autour de tous les tournois et ça permet, donc on n'a on a pas euh, de saut on n'a rien, ça permet juste de voir euh, le, le, les parties, en, en, enfin voilà, juste de voir la partie, comment, ça, comment elle se déroule avec les listes à côté. Donc c'est vraiment très intéressant. Euh, dans cette méta-là, je pense que Nécon s'inscrit très bien, je pense que l'orc s'inscrit très bien, je, je m'attends à avoir une montée de l'orc post-SM, euh, post-nerf SM, je pense qu'on euh, va avoir une montée euh, des, euh, comment ça des euh, de Donc, euh, puisque ben, puisqu'on a aussi eu ce format qui a légèrement changé euh, dernièrement, puisqu'on n'a plus de reprise de l'initiative, et on a un défenseur qui peut, lancer plusieurs, euh, plusieurs, euh, enfin, qui peut relancer deux fois son, son déploiement. Donc on a vraiment un, un accent sur le contrôle map, et je pense que ces armées qui se jouent avec finesse et sur le contrôle map, comme c'est le cas de Lorde, comme c'est le cas du, euh, du culte de Gen ou du tyranny, donc je pense qu'on va avoir une, une remontée de ça, puisque ces arménages se faisaient pousser en fait, de la méta par euh, de l'IH, qui, qui représentait 30% euh, des listes et qui représentait 27% des, des, des, des, enfin, des victoires. Ils avaient un win rate de 65%, donc c'est énorme. Euh, le Necron en fait s'inscrit très bien. Le Necron est très peu joué. Hein, il représente, on a moins de 1% des premières places qui sont en Necron. Au LVO, on avait 1,70% des euh, de, sur les 700 et quelques listes qui jouaient euh, Necron. Personne. Par contre, ils performent assez bien. Hein, ils ont un win rate qui est le quatrième meilleur win rate euh, du, des factions, euh, 55%. Et surtout, c'est un Putain de contre au Marines actuellement, c'est un putain de contre à tout ce qui est piéton. Est, je pense que c'est un putain de contre au Sista, excusez-moi, à engagé. Je pense que ça contre vraiment bien parce qu'on a une très forte statue. Euh, on a une très forte statue qui est soit PA-0, soit PA-3. Euh, le Nécron, aujourd'hui, il s'allie, il, il, il s'agence autour de, de, de figurines qui ont euh, du blindage quantique, qui ont beaucoup de mouvements, qui peuvent se TP, qui, qui peuvent avoir 14 de move, qui peuvent avoir, donc, qui saturent énormément derrière. Donc, il y a vraiment beaucoup. Euh, de l'édalité en termes de, de, de saturation et beaucoup de contrôle map, avec de long du 5, de long du 6, du blindage quantique et de la force 5, 6 et, et supérieure. Euh, euh, on peut se redéployer, on peut faire quand même beaucoup de choses, et je pense que euh, dans euh, cette méta qui, qui, qui, qui, qui va vraiment vers euh, beaucoup de figues d'infanterie qui prennent le terrain je pense que le Necron va s'inscrire extrêmement bien. C'est tout simplement que pour le moment, il n'est pas trop joué. Pour un ensemble de raisons euh, qui, je pense, est qu'il bah, n'a pas été mis en avant dernièrement, on ne le voit pas beaucoup euh, dans, les, euh, dans, dans tout ce qui, est, qui va être enfin, les, les sorties du games, euh, il n'a pas encore de, de petit chic awakening, il n'a pas... Donc, bon, moment on ne le voit pas du tout, mais vraiment du tout. C'est-à-dire que si regarde tous les tournois depuis le début de l'année en format UTC, en format UTC, je veux dire, il euh, y a zéro Necron qu'on fait la quatrième place, il y a pratiquement zéro Necron dans les rosters. Mais euh, honnêtement, c'est un pari que je suis prêt à faire. Hein. Je pense que vraiment, il va très, très bien s'inscrire dans ce temps dans son... OK. Voilà. Moi, je, moi je, je pense aussi que, que le Necron est, est peu vu aussi et peu joué euh, parce que c'est un codex qui est boudé depuis le début de la V8. En vérité, c'est un codex qui s'est qui toujours très mal inscrit dans la méta de la V8, qui a toujours été, euh, qui a toujours été à la traîne. Et du coup, bah, les, les joueurs l'ont délaissé aussi petit à petit. Et, euh, et au final, comme tu dis, c'est... C'est un très bon contre OSM, mais au final, le SM est relativement récent aussi en termes de méta. C'est-à-dire que le SM, on le voit depuis le codex V2-SM. Avant, on ne le voyait plus. Donc le fait que le Necron soit un très bon contre OSM... Euh, bah ça, les joueurs vont se rendre compte petit à petit. De plus, bah le Codex Necron n'était pas joué, donc les joueurs l'ont délaissé. Et, euh, et et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah comme tu le dis, il y a très peu de joueurs Necron. Euh, mais je suis relativement d'accord avec toi. Ça, c'est quelque chose qui va qui va revenir en puissance. On va on va le voir de plus en plus. Surtout qu'il y a il y a beaucoup de joueurs Necron. Le Codex Necron a, a, a, a le Codex Necron un Codex qui est quand même relativement apprécié avec un style de jeu qui est très apprécié aussi. Et, euh, et, donc, et donc voilà pour ça je vais te passer la parole à notre petit Poulki National ouais. qui est en train de peindre de la Nightwatch euh, Pierre toi t'es es un, es, es un joueur un peu multi multicodex mais en ce moment euh, qu'est-ce que tu fais de beau euh, alors je, je, je suis reparti sur mon Insta Militaron je vais juste rebondir sur ce que disait Thomas ce que je vais rajouter c'est que l'avantage du Necron aussi c'est que vu que peu de gens le jouent peu de gens l'affrontent il y a un gros gros aspect effet de surprise qui est hyper important aussi à prendre en compte et euh, quand ils vont avoir leur psy psychic awakening, les joueurs euh, vétérans de Necron, je pense qu'ils vont faire très très très mal s'ils sont à peu près bien servis dans leur euh, dans leur collection Donc ça voilà, mis à part. Euh, donc ouais pour ma part, bah, moi j'ai repris euh, sur l'astramilitarum. Euh, je me suis vraiment focalisé sur la partition parce que euh, parce que je kiffe les figues et euh, je kiffe le style de jeu aussi, que j'avais monté une armée euh, il y a quelques temps pour en MTC pour ça, et, euh, et depuis, ben, je les avais pas joués. Et en fait, là, euh, je me suis rendu compte que euh, il y avait une armée euh, hyper mobile, hyper nerveuse, euh, qui pouvait faire pas mal de choses, et euh, notamment contre euh, du SM-like, que euh, ce soit du GK, euh, du, du Marine, ce, ce genre de choses-là, euh, mais par contre euh, avec un, un gros gros doigté, et je l'ai vu, je l'ai vu face à Alex quand, quand j'ai fait mon, mes premiers tests. C'est que la moindre erreur, bah, faut pas oublier que l'Astra Militarum c'est en papier mâché, et d'autant plus quand es en sion, bah, as moins de t'as moins de, de que, que quand tu joues une, Astra, une, une armée Astra de, de masse. Donc euh, voilà, Mais je suis en train de faire mes mes petits tests là. Je les, je les joue en full sion maintenant. C'est vrai qu'en en, complément d'autres armées, euh, l'assista a été cité à juste titre par Thomas. Euh, ça peut être pas mal. Ok, alors on va on va on va on va parler on va parler un peu SM avec Swag, notamment, euh, puisque euh, bah, tu es joueur Space Marines. Euh, L'apologie du répulsor, c'est pour toi. Euh, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu toi de, de ta vision codex et notamment surtout on va dire après, après les facs et les changements les gros changements de mécanisme euh, voilà. ouais donc il euh, y a eu effectivement une belle fac du Space Marine qui nous a mis une grosse claquette dans la gueule, on était toujours content de pouvoir dire suivant qu'on jouait à ou un Imperial Fist, moi je jouais plutôt Imperial Fist à son adversaire, la doctrine dévastateur sera active toute la partie cher ami maintenant on peut plus dire ça, il sait que ça change, c'est super, on va devoir aller au corps à corps avec des répulsors qui fait ça enfin, bon. mais bon moi j'aime ai, beaucoup les répulsors, c'est pas particulièrement affecté par la fac parce qu'au final euh, tu as quand même tes 4 tirs au premier tour à 72 pas, donc tu arrives à les claquer, à tuer un véhicule, etc. Et puis après ça continue à faire du dégât. Le... Ce qui a été principalement impacté par la fac ça a été les Iron Hands, qui eux ont pris une énorme claque parce qu'ils jouaient euh, ou bien des léviathans en ITC parce qu'ils pouvaient euh, faire que le léviathan avait une 2 ⁇ 4 ⁇ vue, 5+, plus No Pain, puis après sur 2+, plus, il passait les blessures sur les mecs autour de lui qui avaient encore un 5+, plus No Pain. Autant dire que c'était un énorme cancer, si tu arrivais à faire perdre 3 PV à un Léviathan en une partie, tu étais le roi du monde. Mais bon, il est regagné au tour d'après, hein. c'était cadeau, c'était bisous Et puis aussi les Dreadnought Chaplin, qui eux étaient inciblables avec leurs 9 points de vie, leur Twin Last Cannon et tout ça pour 140 points, c'était nickel aussi. Enfin euh, bon il y avait des trucs vraiment débiles qui ont été arrêtés et là on est plus sur des trucs cohérents donc il y a pas mal de choses à tester. Là moi j'ai envie de tester l'Astreus très fort donc je crois que je vais m'en commander un pour voir et peut-être trois si jamais c'est vraiment super fun mais je pense pas, je pense qu'un seul ça sera suffisant et, et puis après il y a vraiment beaucoup de choses, là je disais encore l'index tout à l'heure, bon qui va être refait hein, donc on va sûrement avoir des choses qui vont passer en légende donc les chaplains et c'est pour ça que je me penche pas trop là dessus pour l'instant parce que euh, Forge ne les commercialise plus et donc du coup ils vont sûrement passer à la trappe euh, avec la réactualisation des règles donc il euh, y a des trucs à tester il euh, y a plein plein plein plein plein de chars avec que ce soit accès à anti véhicule anti troupes anti élite euh, on peut faire des listes avec 100% de tir hors ligne de vue, donc avec un énorme tour 1 et puis après on voit quand l'adversaire il lui reste 2-3 trucs et qu'il traîne, euh, qu traîne son cadavre vers toi. Mais il euh, y a beaucoup de choses à faire en SRM, donc euh, on a commencé les tests là, je, en plus, comme je teste du véhicule, je teste ce qui est le moins bien pour moi, donc euh, des Skyweaver et des choses comme ça que je vous benne avec plaisir. Euh, et puis il euh, y a vraiment vraiment des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs à faire. Là j'ai lu tout euh, à l'heure qu'il y avait un Dreadnought Salam Salamanders qui avait en du neuf un Ciblable parce que caractère, 2+, 5+, 1 vue 4+, fil No Pain, euh, le mec met des gros décis, dommages au corps à corps, a des flammeurs au de 3, enfin voilà quoi, y a des... et puis tout, tout ça vaut 200 points. Hein. Donc il y a des trucs à faire et des trucs à regarder, et euh, s'il faut que je paye mes poussins jaunes en vert, je le ferai pour, euh, les, pour les tester. Voilà, voilà. -ce que, euh, au niveau de la fac, qu'est-ce que tu penses Moi j'ai eu des retours de joueurs qui me disaient « ouais, euh, euh, effectivement, euh, c'est l'Iron Hands, il a pris cher euh, », mais un joueur qui joue 6 avions euh, et qui a le Tour 1, euh, avec ses 6 avions, Doctrine Devastator T1, il fait quand même énormément de dégâts et, euh, et au final, euh, bah, euh, ça pique quand même les yeux. Euh, Qu'est-ce que tu t'en penses toi de ça Alors, il fait trop énormément de dégâts. On a, il y a un truc qu'on n'a pas dit encore, c'est que les Américains, pour l'instant, ils jouaient avec des tables avec euh, un pauvre bloquant central et, euh, et puis après euh, trois barricades. Ça pour nous, c'était un peu la merde ça, parce que tu ne peux pas te cacher. Le mec a le tourin, il te met une énorme rouste. Après, tu vois. Là, le, le point fort qu'on a, euh, et acheter les décors de la chânerie, vous verrez, ils sont super, c'est euh, qu'il y a des, des vraies tables à l'ETC cette année, avec des vrais bloquants, avec euh, des vrais trucs, et, euh, et ça, ça, ça permet en fait de compter un peu ces avions euh, parce que déjà, tu peux cacher une partie de ton armée qui serait des types de frontières, tu peux euh, faire en sorte que même si le mec te met cher, après il va perdre une partie de ses avions parce qu'ils vont aller dans le décor. Il euh, y a plein de choses à faire. Alors oui, tu prends cher. Hein, au tour 1, hein, il n'y a pas de secret. Euh, il faut avoir de l'enduit sur toute ton armée parce que sinon tu prends une claque. Mais euh, je trouve que quand même, après, pff, cette liste, elle n'est pas super fun à jouer, quand même, malgré tout. Et en, en ITC, elle a le point fort aussi, enfin le point faible, de ne pas super bien tenir les objectifs, de ne pas super bien marquer les trucs, tu, tu peux marquer du cyclone avec effectivement, mais tu peux pas faire du behind the blinds avec des volants, euh, et il y a plein de choses que tu, tu feras moins bien, tu tiens pas les objectifs, donc il faut que tu aies quand même une présence au sol, et puis quand tu as euh, déjà 1300 ou 1400 points d'avion, c'est quand même une présence au sol assez faiblarde que ça. l'adversaire peut se concentrer là-dessus, et voilà il y a des choses, Moi, je, effectivement cette liste elle, elle a été très très forte, mais elle était très forte parce qu'en fait elle durait aussi 6 tours. Là maintenant elle est forte un tour et puis après elle devient bonne. Ok Aimé, on va te passer la parole. Ok, euh, alors bah, pour ma part moi je regarde pas trop les différentes listes, euh, notamment en tyrannie. en fait je, je préfère, euh, en fait, je préfère euh, créer ma propre liste que, que regarder ce qui joue à l'extérieur. Globalement moi, je trouve que les guerriers sont une bonne base, donc déjà je pars là-dessus. Euh, bon, j'ai quand même vu certaines listes à base de deux exocrines ou des high guards en deux voire trois. Euh, moi, je suis pas complètement convaincu que ça soit si fort que ça parce que si vous jouez deux exocrines, finalement il n'y a qu'une seule qui va avoir le buff. Donc, ok, si elle meurt, vous aurez, une sorte de, vous aurez un, de, un second souffle en fait pour continuer à faire du dégât. Mais en fait, je trouve que ça en fait, tyrannique faut vraiment jouer sur la polyvalence, c'est à dire que si vous si vous vous lancez là-dedans, en fait, euh, il faut aller un peu dans tout, un peu du tir, un peu de la mobilité, un peu du CAC, et jouer une armée uniquement CAC à base de Genestealer, vous allez avoir du mal en fait contre les spécialistes adverses du CAC, par exemple, aujourd'hui, du Marine, je ne suis pas convaincu que des Genestealer passent le, le SM, euh, ou alors euh, des berserks de cornes ou même des orques, en fait. Enfin, vous avez des difficultés, et des armées auxquelles on ne pense pas, qui pourraient revenir en... En format ITC, comme les Custodes, vous vous jouez du Genestealer, vous tombez contre du Custodes. Euh, c'est vraiment compliqué. quoi. Donc, euh, je ne suis pas, j'suis pas convaincu que, que le build de Genestealer soit si euh, équilibré et si méta que ça aujourd'hui. Après, la liste full tir, euh, j'y crois pas trop, parce que globalement, c'est toujours pareil. Vous allez tirer fort, mais il y a des armées qui tireront plus fort que vous. Donc je... En fait, je n'aime pas, pas les armées qui sont construites pour jouer d'une seul euh, seule et même stratégie, c'est-à-dire que je joue une armée, je fais que du tir. Je pense qu'il faut adapter en fait, son armée, et, et dans ce sens-là, les guerriers tyrannides sont vraiment pas mal du tout, parce qu'en fonction de ce que vous avez en face, vous arriverez toujours à, à avoir des clés pour, pour entre guillemets, euh, désamorcer des situations qui seront un petit peu compliquées. Donc voilà pour ça, euh, ma vision globalement du tyrannide en ITC. Euh, pour ce qui est des entrées Forge World en Tyranide, euh, pour moi il n'y en a qu'une, même si certaines pourraient être séduisantes. Pour moi il y a la seule qui est jouable, c'est le Malanthrope, qui en gros permet de remplacer les Vénanthropes, qui fait exactement le même effet, avec une bulle un peu plus courte, donc de 3 pas au lieu de 6, mais qui a l'avantage d'être un monstre non ciblable. Donc déjà tout ce qui est sniper, enfin, en gros les snipers vont pouvoir lui tirer dessus et le reste non. Et quand vous avez une bestiole qui a quand même 5 euh, d'endurance et 9 PV, il va falloir pas mal de snipers pour le tomber. Euh, donc je trouve que c'est un vrai outil intéressant que j'ai testé euh, récemment, que je trouve très bien, euh, qui a aussi l'avantage de toujours courir les monstres, alors que les Benanthropes, l'exemptuées 1 en général, les monstres ne sont plus couverts. Donc euh, voilà, pour moi c'est le, le vrai ajout de, du Forge World dans les Tyranides. Après au niveau des unités, à côté vous avez... Euh, des sortes de, de super lourds, les euh, sortes de gros carnifex super lourds. Globalement, ça tape beaucoup au corps à corps, mais à mon sens, c'est pas très méta. Enfin, quand les IK ont, entre guillemets, un peu euh, disparu de la méta, euh, je pense pas que je quelque chose qui est moins résistant qu'un IK et qui a, un, qui a un aspect offensif à peu près équivalent, mais pas de tir, me semble un peu, euh, me semble pas être la meilleure idée, surtout que ça vaut horriblement cher, ça n'a pas d'indu, euh, ça reste compliqué à mon sens. Donc pour moi globalement l'ITC voilà c'est juste il euh, faut s'adapter à un nouveau style de jeu avec des objectifs qui sont, qui sont en fait fixés et je pense pas que le tyrannide ait un gros intérêt à, à jouer une armée uniquement orientée sur le cap ou le tir. Pour moi, il faut vraiment jouer sur les deux, ça permet d'avoir quand même assez peu de match up réellement défavorables. Parce qu'en fin de compte, vous pouvez jouer sur tous les tableaux, du contrôle map. Euh, du, euh, du tir, du quack, euh, voilà. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut partir. Euh, ce qui est très bon, voilà, c'est l'exocrine, qui, de par les hubs du Psychic waking, euh, bon, il y a certaines unités qui ont gagné énormément, je pense à l'exocrine, je pense euh, aux guerriers tyranniques, donc la base de ma liste, c'est <rire> plutôt bien, il euh, n'y a pas eu de, de changement euh, radical dans, dans l'ajout de psycho waking pour moi la, la base reste la même effectivement moi je suis plus parti aujourd'hui sur un full et j'ai retiré le culte de ma liste parce qu'à mon sens euh, le culte a porté un, un impact en fait tour 2 et, euh, et pas contre toutes les armées alors que le tir bon, bah, globalement l'ajout de d'un détachement chronos permet d'avoir du tir supplémentaire via des half et une exocrine qui globalement est plus polyvalent et va plus dans le bon, dans le, dans le bon sens que un vecte, même si c'est très fort ou du sniping via le Sanctus et le keller donc voilà pour moi globalement ma pensée okay. <rire> sur l'ITC ouais, je, je rebondis juste par rapport à, à notamment mentaliste qui en plus est, est, est relativement ressemblante à ce que tu pouvais jouer avant sur, sur le, format, le format WTC. Euh, moi, ce que je, que je trouve vraiment cool avec, euh, avec euh, le Tyranide et notamment ta liste, c'est que euh, c'est un codex qui est relativement polyvalent, qui n'est pas extrêmement fort dans un domaine. Donc, ils ne sont pas très forts en psy, ils ne sont pas très forts en close, pas très forts en tir, mais ils font bien à peu près tout. Et ce qui est intéressant, toi, avec ta liste, c'est que tu as tiré vraiment ces points forts-là pour les axer sur ton list building, et tu as une liste qui est très polyvalente. Et, et, et pour moi, qui est aussi très stable, dans le sens où euh, quand tu tires, euh, tu as assez de stabilité pour pouvoir te reposer, te dire que je vais faire du dégât en tir. Quand tu rentres au close avec tes guerriers tyranniques, c'est pareil, tu peux te reposer sur une certaine stabilité, et c'est la même chose globalement psy. Donc euh, donc euh, voilà, je moi j'apprécie je, cette stabilité qu'apporte qu le codex tyrannide et que toi tu as su euh, t'as su euh, on va dire, profiter au niveau de ta liste. Donc, euh, donc voilà. Après pour rebondir sur le cul cool Gen Sealer, moi j'ai pas eu l'occasion de le tester sur le format ITC. Euh, clairement sur euh, la méta générale de 40k, le codex cool Gen Sealer il était vraiment vraiment en baisse de rythme avec euh, l'arrivée des SM, euh, notamment sur le fait bah, que les SM avaient euh, des Thunderfire euh, qui tirent très fort et qui ont la capacité en plus de te réduire ta mobilité, donc ça c'était très chiant. Euh, et, euh, et donc du coup, bah, le, le, le cool Gen Sealer a subi aussi bah, l'arrivée du SM. Et, euh, et au final, les gens aussi ont su se prémunir de ce codex qui reposait beaucoup sur l'arrivée en, en FEP, je frappe, je tue, je dégomme un truc. Euh, il était très fort notamment contre le codex IK, IK, et, RK, et on va dire les codex de gros qui sont aussi eux sortis de la méta. Donc Ce qui fait aussi que le codex Q de avait des cibles bien prédéfinies euh, qui au final sont sortis de la méta, tout comme le taux. Pour moi, le codex QGN Sealer c'était un très très bon contre pour le taux, avec ou sans table, on a pu le, le tester. Euh, avec une bonne gestion des trades, on arrivait clairement à contrer le taux de par les sources anti-Overwatch qu'avait le codex, euh, le sort et la relique. Euh, le fait qu'il n'y ait plus de taux dans la méta ou que le, le taux soit plus aussi euh, prépondérant comme on l'a vu, euh, comme on l'avait vu au début de cette V8, le fait qu'on n'ait plus l'Ika ont fait que le codex cool Sealer est sorti un petit peu de la méta et l'arrivée du Space Marines aussi. Donc, euh, donc voilà, à voir. Moi, je ne l'ai pas encore testé sur le format ITC, donc je ne veux pas me prononcer. Euh, je sais qu'il y, euh, y a des excellents joueurs du format ITC internationaux, notamment euh, Nick Nanavati, qui a beaucoup joué euh, ce codex-là sur le format ITC. Maintenant, à voir avec la refonte des scénarios et des secondaires, voir ce que ça peut donner à, à réfléchir. Moi, personnellement, je le testerai quand même pour voir ce que ça donne. Je repasse. De, je passe. Je passe la parole à Ben qui va être notre joueur Eldar Soup, donc il y a beaucoup de choses à dire parce que quand on parle d'Eldar Soup, on parle de Harlequin, on parle de codex Cratford, on parle de Drukhari, euh, donc ça fait pas mal de choses. Euh, ben, tu es notre joueur euh, en, en titre de ces codex-là, je te laisse la parole. Tout à fait. Ouais, donc, comme je disais, euh, bon, l'année dernière encore, on entendait toujours que c'était chété le codex Eldar et puis bon depuis la, la sortie ESM, forcément, on s'est mis un petit peu en retrait et malgré tout, ça reste très fort. Alors moi, ce qui est intéressant, je trouve, dans, le, dans les codex Eldar, de façon générale, c'est d'aller chercher les mots-clés les mots fly, parce que, bon, ben, on peut se faire des, totalement, des listes totalement fly, donc ça, c'est quand même un keyword très fort, et puis surtout la PA3 aussi. Alors la PA-3, c'est intéressant, parce qu'actuellement, on s'aperçoit que dans beaucoup de, enfin, les, pas mal de codex, il y a des, des mécanismes qui font qu'on ignore la PA-1, la PA-2, PA et donc du coup, l'Eldar, là-dessus, on est toujours sur la PA-3, et donc du coup, ben, on fait un peu la nique à, à tout ça, Notamment par exemple à l'Assista, euh, au stratagème Titi, euh, maintenant au Crisis euh, chez les taux qui peuvent aussi ignorer la PA-1, PA-2. Euh, alors, euh, Eldar, il euh, y a beaucoup de choses effectivement, comme tu l'as dit, euh, à, à, à dire. Donc en monocodex, c'est de l'arc Crawford, on en trouve trois des, des, des, des builds qui marchent bien. C'est d'abord la, la foule. La, ce qu'on appelle donc, la, la, la full véhicule, avec euh, bon, bah, les, la triplette de Spinner, de Prism, de Crimson, Exarch, euh, voilà. Euh, alors ça, ça marche bien parce que, euh, voilà, on a l'APA-3, ça vole. Euh, en ITC, bah, on peut faire Recon des, des, des missions comme ça secondaires très facilement. On fait Recon, euh, même on peut scorer deux points euh, à partir du Tour 2 parce qu'il suffit d'avoir, euh, on a tellement une très grande mobilité que euh, voilà, c'est facile à réaliser. Euh, à ça, on voit aussi dans ces listes-là euh, un apport forge qu'on peut voir, euh, par exemple des Hornets. Les Hornets, c'est pas mal parce que euh, ça fait quand même 3 Hornets, ça fait euh, 18 tirs quand même. Force 6, euh, PA-3, -2, euh, PA 2 damage, pardon, donc ça, ça cause. Et surtout, c'est un, un escadron. Donc du coup, on peut le buffer par exemple avec un guide et du coup, on guide les trois véhicules en même temps. Donc ça, c'est pas mal. On voit aussi des, des Nakwing. bon ça, c'est des, des avions euh, forge -wall qui permettent... Euh, en fait, d'avoir un peu comme un stand Talon, c'est-à-dire qu'on peut se replacer, on peut arrêter d'être flyer, et du coup, on peut faire un petit peu comme un, une unité fly. Donc ça, c'est pas mal non plus. Euh, les deux autres bulles qu'on voit, c'est le retour des Shining Spears, et puis euh, également de, un petit peu de la Death Star Eldar, c'est-à-dire les, les Warlocks Conclave. Alors ça, avec le, le Psychic Awakening, bah, ça fait du bien, parce que les, les attributs, on a, on a pu buffer ça vachement, vachement fort, également avec la baisse en points, du chapter approuve, et donc du coup on voit maintenant de plus en plus de listes avec de la, de la spire, euh, notamment avec des attributs qui permettent euh, de buffer les spires soit euh, niveau shuriken, avec le, leur tir shuriken, ou soit euh, en, en nombre d'attaques et en, en fiabilisation de, de cac, donc ça c'est bien, et puis également surtout le... Euh, d'ailleurs Nick Nanavetti le joue aussi maintenant, euh, le, la Destar euh, Warlock Conclave, où là, euh, globalement, avec les, les attributs, on peut, faire, on peut passer les sorts quasiment automatiquement. Du coup, tu te retrouves avec un voleur qu Conclave quasiment imbutable, et puis euh, tu rajoutes à ça le, euh, le, comment dire, la, la formation Vigilus, euh, qui s'appelle euh, le Winrider Host, et qui te permet, en fait, quand tu as tué quelque chose, de refaire un move derrière, un petit peu à la façon Inari, euh, début V8, et c'est vraiment une très grosse épine, je pense, euh, dans le pied de l'adversaire, et très dur à gérer voilà, donc ça c'est pour les euh, pour les Eldars purs également on voit un petit peu de Shadow Spectre aussi Shadow Spectre c'est pas mal, c'est assez polyvalent c'est encore un peu cher mais ça permet vraiment de, de mettre des douches à la fois contre la masse et à la fois contre l'élite donc ça c'est top aussi euh, moi après je préfère personnellement les soupes parce que euh, je trouve ça ça apporte beaucoup plus de choses et plus sympa à jouer alors dans les soupes il y a bah, ce que je joue actuellement c'est à dire euh, des soupes à partir de moi, je mets carrément les trois codex. Voilà, je joue avec les trois codex. Donc, je joue le, le drukari pour le Vect, parce que ça fait toujours chier l'adversaire, surtout euh, certains codex comme les Orcs, comme les Titi, qui, qui, qui fonctionnent beaucoup, avec les qui s'énergisent beaucoup avec les, les stratagèmes. donc Du coup, là, ça, ça permet d'avoir des bons match-up. Et euh, je joue avec toutes les motos. Voilà, moto euh, Harley. Euh, je trouve que les motos Harley, depuis le chapter à pro, avec la baisse en points, je les trouve vachement intéressantes. Ça, ça, ça chie de la BM, hein, on va dire, euh, carrément. Et donc, tout ce qui est, comme on est maintenant dans une méta quand même vachement véhicule et élite, bah, je trouve que euh, la Moto Harley, elle a toute sa place euh, dans les listes euh, soupe Eldar. Et donc, elle permet vraiment de, de bien gérer les véhicules. Et puis, du côté Eldar, bah, je joue euh, Despire. Voilà, parce que les Spire, bah, je trouve ça avec, euh, avec les attributs, c'est vachement complet. Tu peux gérer de la masse avec la, le Shuriken, tu peux gérer. De l'élite avec euh, leurs tirs de, de lance, et puis au cac, euh, bah voilà, ça cause quoi. Ça, ça en général avec tous les boeufs que tu peux avoir, ça, ça détruit euh, la cible que tu veux. Quoi. On voit également un autre dans le type de soupe. On voit aussi un autre build, c'est le, le full player avec également les, les, comment dire, les full euh, wax, des hein, drookari. Donc le but, là, c'est de vraiment inonder la map euh, avec euh, plein de, plein de figues qui ont euh, voilà, plein de buffs, alors du 4, que de l'invue, en fait, hein, du 4+, plus, du 3+, plus, un but. Ça va très vite parce que les Arlequins, les players, bah, ça peut double move, il euh, y a plein de debuffs pour l'adversaire, il y a moins un pour les blesser, voilà, moins, un, moins deux pour les toucher. Et puis avec des cartes, euh, des maps un petit peu euh, chargées, bah, c'est vraiment pénible à affronter parce que voilà, ça fait un super contrôle map et puis mine de rien, ça tape quand même fort l'Arlequin... Euh, de base, le player euh, et puis euh, on voit de temps en temps encore des listes trop carry pure euh, je pense notamment à Scari euh, qui, qui, qui continue à jouer comme ça et qui, qui perfe bien euh, bon là euh, j ai, j ai, euh, moi qui jouais beaucoup grotesque avant bah, c'est vrai que ça, ça me fait un peu mal de le dire mais bon, le, on voit moins de listes grotesques euh, voilà, donc c'est dommage mais pour rebondir par rapport à ce que dit euh, à ce qu'a dit Thomas, c'est vrai que le nerf du SM va faire monter les orques, va faire monter peut-être le culte aussi pour le map control et là du coup je pense que le grotesque enfin, j'en fais le pari peut-être va revenir un petit peu devant de la scène parce que bah, pour faire du map control et pour gérer de la horde le grotesque il n'y a pas mieux et euh, donc là dessus je pense qu'il y a des listes grotesques et d'ailleurs on voit par exemple la, Nick, la, liste de, la dernière liste de Nick Manaviti, bah, il joue euh, le conclave avec du grotesque par exemple pour avoir un côté map control enclume, voilà, qui va contrôler le centre de la table et qui va scorer tout ce qu'il y a à scorer euh, en termes de, de map contrôle. Et puis, il euh, y a la Descartes qui, elle, va aller défoncer euh, le cul adverse. Et euh, voilà, donc, je pense que c'est des, des concepts qui sont euh, vachement sympas et qu'il faut travailler. Quoi. On reçoit Guillaume, le chaos, corne, défenseur, attaquant, euh, Tarzan Sound, c'est parti. <rire> est-ce que vous m'entendez Moi, je vous entends bien, est-ce que vous m'entendez On t'entend bien. Ouais, ok, nickel. C'est parti Bon, nickel. Ok, donc, euh, bah ce, moi je vais vous parler de... Il y a une liste vraiment qui est à la cote en ce moment sur le circuit, c'est euh, c'est la liste qu'on appelle la, la bombe possédée. En fait, ça se résume ça se résume à 20 possédés marqués Nurgle en Alpha Légion. Et euh, à côté de ça, vous avez un Lord Discordant, ce qui fait que le Lord Discordant, il peut, vous pouvez cumuler jusqu'à moins 4 pour le toucher. Et donc, du coup, vous le placez de manière à ce qu'il soit proche des, des tirs en face qui sont dangereux pour vous posséder. Et avec le stratagème Alpha Légion, vous on pouvait rendre vos posséder un cible. En gros, c'est la liste qui tourne, qui tourne en ce moment sur le circuit. Euh, donc après, pour ce qu'on qu qu met à côté, il y a plusieurs écoles. Donc du coup, euh, moi, c'est ce que je vais jouer pour l'instant, c'est ce que je suis parti à jouer pour l'ETC. Euh, pour l'ETC, pardon. Euh, donc la fameuse bombe possédée. Euh, moi, pour l'instant, j'ai décidé de ne pas prendre le Lord Discordant parce que je veux attendre la fac d'avril, parce qu'un truc qui peut cumuler moins 4, pour moi, euh, ça ne va pas durer. Donc je préfère tout de suite m'habituer à jouer sans. Après, s'il si n'est pas faqué, s'il n'est pas impacté par la fac, bien sûr que je le sortirai. C'est une arme dont on ne peut pas se passer. Euh, ensuite, moi, à côté, j'ai décidé de prendre un détachement Iron Warrior. Notamment pour les oblitérateurs. Et euh, en Iron Warrior, euh, avec le trait de sœur de guerre plus un stratagème, je trouve que c'est la légion où ils font le plus mal. Euh, le dernier, la dernière phase de tir que j'ai fait avec eux, j'ai sorti euh, 21 PV à un à ben Blade. Et deuxième phase de tir, j'ai fait un temps de commandeur. Donc voilà. Euh, ensuite, en troisième détachement, donc je joue trois bataillons. En troisième détachement, je joue un bataillon Tarzanson. Euh, parce que le temps Sun, ça amène, ça amène une puissance psychique, ça amène, ça amène euh, comment dire, une fiabilité de psy, de psy dont, dont pour moi on a du mal à se priver, et donc euh, je joue 10 terminators, parce que je trouve qu'avec le Psychic Awakening, les, les terminators sont vraiment, sont vraiment bons. Avec leur PA2, le fait qu'ils peuvent tirer deux fois s'ils n'ont pas bougé, euh, on peut leur passer plus un à leur vue donc on peut on peut facilement avoir des terminateurs ont moins un pour être touché et un vue à trois plus donc ça c'est vraiment bien pour absorber les tirs tout, et tout ça pour donc on peut les TP avec le culte de la duplicité euh, on peut TP une unité donc il suffit qu'on TP les terminateurs euh, au milieu de map ou près de la zone de déploiement adverse et après nos possédés ils sont inciblables, ils sont tranquilles donc c'est comme ça que c'est comme ça que pour l'instant je joue euh, sur 4 parties, j'ai 4 victoires, euh, donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour moi. Euh, mais par contre, je, je me réserve quand même d'autres tests, notamment avec du Nightlord, avec, euh, avec du, tout ce qui est Nurgle, de la Death Guard et tout, du démon de Nurgle, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, le, le gameplay est assez riche. Mais euh, de toute façon, ça tournera autour des 20 possédés. Voilà. Est-ce que vous avez des questions Ok. Non, non, très bien. La bombe possédée. On voit que de toute façon, ce bug-là, on en entend parler de plus en plus depuis depuis un certain temps. Moi, j'ai pas eu l'occasion trop de de de de creuser autour du psychique hacking sur les Thousand Sounds. Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Toi, tu l'as poncé le le bouquin. Est-ce que tu peux en parler de ce bouquin Ouais. En fait, ils ont sorti une chier culte. Je sais pas. Il y en a peut-être 7 ou huit différents. Il y en a vraiment deux qu'on retrouve dans les listes. Le premier, c'est le culte de la magie, ce qui fait que vous avez plus un pour euh, caster vos sorts par, euh, avec tous vos sorciers. Donc Celui-là, il est vraiment bien. Et on a le culte de la duplicité, lui qui permet de TP des unités. Il y a un pouvoir psy qui vous permet de TP des unités. Donc C'est vraiment les deux cultes qu'on retrouve le plus, euh, retrouve le plus dans, les, dans les listes compétitives. Et notamment les nouveaux stratagèmes, euh, qui boostent vraiment les rubriques Marines et les terminateurs. Donc euh, par exemple, les rubriques, vous pouvez leur mettre plus un pour touche, euh, plus un à l'invulnérable, les rubriques et les Terminateurs. Vous pouvez aussi euh, leur mettre plus un à leur invulnérable. Vous pouvez aussi les, les faire euh, tirer deux fois. Donc euh, c'est vraiment un boost euh, vraiment sympa. Ouais, si je peux me permettre de rajouter quelque chose au niveau de psychi Waking euh, Thousand Sun. J'ai un adversaire réduit qui les joue, et à mon sens, l'énorme ajout de ce bouquin-là, c'est en fait la mobilité. Parce que les Thousand Sun avaient un énorme souci, c'était que c'était assez tanky de par tout n'est que poussière et compagnie, coûtait assez cher. Voilà, donc en plus, ils ont rajouté des stratagèmes particuliers pour tout ce qui est Rubik's, Totor, donc ça c'est une excellente chose. Mais c'est tout Ouais, vas-y. Vas-y, mais termine, vas-y. Ok, et, et du coup, en fait, ils avaient du mal de par une mobilité assez réduite, je crois que, je suis quasiment sûr que les totors rubriques avancent à 4, et que les... À 5. Les... 5 les rubriques Ouais. Ok. Et par contre, les totors sont à 4. Non, non, les totors sont à 5, les rubriques c'est okay. à 6. Non, non, il n'y a pas de... Et en ah, fait, si vous, en il fait, y avait juste pour la mobilité, il y avait juste la relique, la fameuse relique cristal de matière oui, noire, ça. Qui... qui permettait de tépéunité, sauf que c'était avant la phase de psy ce qui fait qu'on pouvait pas euh, on pouvait pas passer tous ces boosts alors ça fait que maintenant on peut passer tous ces boosts sur une unité et, TP et, derrière, ensuite, en fait. et ensuite la TP c'est ça qui est vraiment sympa et puis même en termes de scoring euh, en fait en termes de scoring euh, dans le format ITC moi je vois très bien euh, rien que cinq rubriques c'est pas énorme mais on les TP on les pose dans un dans, dans un décor euh, pour les sortir ah ouais, non, à la saturation ça va être ça va être compliqué quoi et puis c'est mais... surtout que ça avoue la PA2 quoi exactement c'est super PA2, ça change, c'est les meilleurs terminateurs du, du jeu pour moi, parce que PA2, après il ne faut pas les envoyer au cac, ce n'est pas ouais, des voilà, terminateurs. de Le problème c'est qu'ils peuvent se faire voilà. rapidement lui par contre du coup, c'est justement un problème qu'ils avaient, c'était facilement enluable, aujourd'hui tu as quand même deux possibilités de les TP, un qui n'est pas dispellable via le cristal, et un autre via la machine donc c'est quand, euh, ouais, ouais. quand même des outils intéressants. Ouais. C'est vraiment des terminateurs de tir, il ne faut pas aller au cac à eux, parce mm -hmm. qu'ils n'ont que des épées de force, on ne peut même pas leur mettre autre chose. C'est vraiment épée de force, c'est pas terrible. Donc c'est vrai, on fallait vraiment les mettre là pour tirer. Mais euh, les Saint sont pour moi euh, un ajout euh, pas obligatoire, mais vraiment fortement conseillé dans une euh, dans une soupe chaotique. Exactement. Et puis il y a aussi un alors je ne saurais pas exactement les, les bons termes, mais je sais qu'il y a un culte où les totors, on peut les ressusciter en fait. Ce qui fait qu'en fait euh, si on les one shot pas en une fois, on peut remonter euh, pas on mal peut, de on peut et en... ressusciter des. On peut en ressusciter qu'un. Et le soigner derrière, non, c'est pas ça Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. il a pas aussi un culte C'est un culte, est un culte qui, est, qui est très défensif, je sais plus le nom exact, hein, excusez-moi. Mais euh, oui, il y a un culte qui est, qui est vraiment très défensif. Où on peut rip up des unités, on peut. Euh, ouais, est mais celui-là, on, je crois on est voit est pas. c'est sur vraiment. un 9+, plus ou quelque chose comme ça que tu relèves une figurine, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même assez, ça peut rendre assez résistant le, le pack de Totor qui que... est déjà beaucoup quoi. Mine de rien, les nouveaux pouvoirs, euh, c'est du 7 minimum, donc 7, euh, bah, c'est pas auto, euh, auto réussite quoi, donc il euh, faut quand même, euh, euh, si on n'a pas un Arriman ou si on joue pas le culte de la magie, justement, qui est avec le plus un pour caster, il y a quand même des choses, euh, c'est un super bon ajout, sans non plus être, dé être débile, pardon. Ouais, et puis je crois qu'il y a un garde-fou dans le sens où les personnes nommées n'ont pas accès à ces cultes, euh... Il n'y a pas de Magnus qui peut avoir un plus, euh, oui. un plus X. Euh, voilà. <rire> euh, Tom, la parole est à toi. C'est une opinion que je partage, qui n'est pas forcément euh, extrêmement réfléchi mais la liste triple Lord of Skull, dans un format ITC, où on va avoir des terrains euh, un peu plus chargés, donc euh, avec des tables type ETC, où tu vas avoir du taux post-PA5 qui, qui se voit énormément dans les tournois, puisque là, dans les tournois qui ont été faits en mars, tu as... Presque Un tournoi sur trois où tu as du taux dans le top 4, donc le taux revient post-PA5 de ouf. Et en plus de ça, tu as du GK qui revient énormément. Donc tu as quand même pas mal de contres et, euh, et des soupes, et des soupes euh, Eldar avec potentiellement des Skyweavers dedans. Donc on a quand même trois sources potentielles de, trucs extrêmement de, de codex extrêmement présentes dans la méta qui peuvent prendre cette liste, surtout dans les terrains chargés. Donc, est-ce que euh, jouer la liste Triland of Skull est une bonne idée euh, merci, mais merci, merci, merci. Euh, donc je fais la transition justement avec ce que tu dis avec que le GK, je suis entièrement d'accord pour le Lord of Skull. Euh, le Lord of Skull, il est aussi vite arrivé, qu'il va sans doute repartir parce que, parce que, bah, voilà, parce que notamment déjà il y a le GK qui le, qui le défonce complètement. Euh, le GK, euh, bah, c'est un petit peu comme le Necron, sauf que le Necron encore a pas encore eu son Psychic Awakening, mais le GK, c'est un Codex. Alors là pour le coup, qui est arrivé très fort dans la V8, euh, oh, puisque c'était un des premiers Codex. Hein, il y a eu le Space Marine, c'est le GK euh, qui a eu sa, son heure de gloire. Pendant les six premiers mois de la V8, et après, euh, dès que les nouveaux codex sont arrivés, les nouvelles mécaniques de jeu, de jeu sont arrivées avec des stratagèmes toujours plus puissants, des systèmes de. voilà enfin, Du coup, le GK s'est retrouvé à la ramasse, complètement enfoncé, et, euh, et là, il se trouve que le Psychic Awakening lui donne vraiment, vraiment, vraiment un, un nouveau souffle, ce qui est assez intéressant et même ce qui est assez impressionnant en termes de de construction du jeu, et là, bah, le travail fourni par Games Workshop, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin de, de refondre le codex comme ils l'ont fait avec les Space Marines. Ils n'ont pas eu besoin de rajouter des trucs lourds et imbuvables pour rendre euh, vraiment ces euh, lettres de noblesse à, à ce codex. Euh, il faut savoir que bah, le, le GK a vraiment euh, avait vraiment des difficultés... Euh, à, à, à encaisser le fait qu'il devait avoir 50% de ses figurines sur la table et 50% en feb. Il avait vraiment des difficultés à encaisser, qu'il n'avait pas vraiment de buff défensif. Et puis au final, il n'était pas non plus très offensif, notamment par, par l'absence de smite qui faisait plus qu'un damage. Là, ils ont corrigé tout ça avec le système des marées. Et là, pour le coup, c'est vraiment les marées qui donnent un intérêt au codex. Et c'est aussi les marées qui donnent une subtilité de jeu et qui va demander aux joueurs GK de, de, de, de trouver leur, leur gameplay et leur conduite de, de, de, leur conduite de game, tout simplement. On, voit, on, a, on a vu de suite, arriver en GK, moi, j'en avais parlé déjà quand, quand on avait lu le codex en live sur Commander TV et on avait fait un build. Euh, moi j'étais parti pour faire de la, de la brigade clairement avec, euh, avec euh, beaucoup beaucoup d'unités beaucoup de points de commandement en, en ayant des petits pavés au moins de 10 euh, que ce soit en terminator ou en interceptor qui peuvent euh, à un moment donné de la partie bénéficier d'un astral aim d'un psybolt munition et, euh, et de la, la marée de la marée de tir donc euh, donc voilà, ça, c'était un bull qui, qui était assez intéressant. On l'a vu notamment avec euh, Aretas, qui, lui, euh, est allé au est allé au BTC, donc au Belgium Team Championship, avec un bull de ce type-là. Et lui, il était parti sur trois gros blocs d'intercepteurs. Donc, c'est les intercepteurs, c'est ceux qui ont la capacité bah, de, de frapper en profondeur dès le tour 1, c'est-à-dire que vous les avez sur la table et ils ont en gros un jetpack qui dit, bah vous pouvez à un moment donné bah, les les faire sortir de la map et les faire revenir donc, euh, à partir du tour 1, et qui ont la particularité aussi de bouger à 12 et de pouvoir traverser tout, euh, tous les types de décors et aussi les unités adverses, donc c'est super intéressant en termes de jeu. Euh, voilà Donc euh, bah, ces unités-là sont très fortes, euh, on va pouvoir, quand on a la taille de marée, donc je, je vais prendre l'exemple d'un bloc de 10 gars, un bloc de 10 euh, mecs qui est capable de TP dès le tour 1, si vous êtes en taille de tir, bah vous êtes capable de tirer avec des bolters à force 6 PA-1 euh, euh, PA et, et, 1, et, et 2 damage. Donc euh, voilà, vous, en fait, vous allez, vous allez stacker le bonus de la, de la taille de, de tir et vous allez stacker le bonus de la, de la marée de tir. Et, et ce qui va faire que vous avez plus 2 en force, moins 1 en PA et, et plus et 1 plus en damage. Donc voilà, ça fait du, du tir solide. Ça vous fait 40 tirs si vous êtes mis à courte portée. tour 1, vous pouvez balancer 40 tirs de force 6, PA, euh, PA moins 1 euh, et, et deux damage. Donc ça, c'est super intéressant. De plus, vous pouvez aussi avec l'Astral Aim, ignorer les couverts et tirer sans ligne de vue. C'est-à-dire que si vous jouez sur des tables chargées, vous allez pouvoir... Bah, frapper en profondeur dans un décor, vous mettre hors de ligne de vue des adversaires et tirer vous sans ligne de vue. Donc ça, tout ça, c'est super intéressant. Euh, donc ça, c'est des, des, des choses qu'on a vu et qui sont vachement exploitables et qui sont exploitables sur l'ensemble de l'armée parce que vous pouvez l'exploiter sur les Strike Squad, vous pouvez l'exploiter sur une escouade de Terminator et vous pouvez aussi l'exploiter sur les Paladins. Et on l'a vu aussi, bah, le build Paladin, c'est un build qui est vite sorti, notamment sur le format ITC. Euh, ça a été joué par bah, notamment par les gars de, de, de Glasshammer. Avec Mani euh, qui, qui, qui les a sortis. On a aussi le mec de Tabletop, euh, euh, j'ai plus le nom de tabletop Tactics, euh, j'ai plus le nom du gars, mais aussi qui, qui jouait euh, les, les Paladins bombe. Et, euh, et alors, ce qui est intéressant avec les Paladins, c'est que maintenant ils ont la capacité de passer la physiologie transhumaine. Donc, c'est à dire que vous ne pourrez blesser cette unité que sur 4. Ça reste un des Terminators de base, donc avec une 2+, 5+ 1 vue. Euh, et eux pour le coup ont 3 PV, et vous pouvez aussi améliorer leur, euh, leur invulnérable via le sort euh, Sanctuaire. Donc voilà, c'est beaucoup beaucoup de buffs que vous allez pouvoir stacker, et qui aussi synergise bien avec le fait que vous avez maintenant une marée défensive, et ça c'était vraiment un gros manque sur le, le, le codex euh, GK, c'était l'impossibilité de mettre des malus à la touche à votre adversaire, et là pour le coup, bah, avec euh, la marée défensive, vous allez pouvoir le faire, avec un conditionnement particulier, mais vous, vous allez pouvoir le faire quand même. Donc ça, c'est super intéressant. Donc voilà, le, je pense que le codex GK a, a plein de ressources à fournir et il est un petit peu comme le codex tyrannide à mon sens. C'est, pas, il est pas, euh, il est pas très, très fort dans un domaine. Par contre, il est très polyvalent. Il se défend. Il se défend très bien en mobilité, il se défend très bien au corps à corps, il se défend très bien au tir, il se défend très bien au psy, notamment grâce à, à la marée de, de psy qui va vous permettre de balancer du, de, et ben du smite à deux mortal wound. Donc, donc voilà, il y a plein plein de choses intéressantes à faire avec le GK. Je pense que c'est vraiment maintenant un codex qu'il faut intégrer dans la méta. Donc ça veut dire qu'en en fait les joueurs doivent se prémunir de ce codex-là, doivent se dire comment avec ma liste je vais pouvoir affronter le GK, ce qui n'était clairement pas le cas avant et ce qu'il l'est à mon sens maintenant les codex doivent se demander comment ils affrontent le GK. Voilà pour ça, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester le GK de votre côté, s'il y en a un qui veut échanger par rapport à ça Alors bah oui, du coup je l'ai testé contre toi, et en fait j'étais hyper intéressé par un test justement, parce que je trouvais que les guerriers Eternite étaient l'une des seules unités du jeu à avoir cette polyvalence tant corps à corps que tir, et en fait on retrouvait la même chose au niveau des GK avec, avec le tir, la magie et le, le corps à corps. Donc euh, c'est un style de jeu qui me plaisait bien. Euh, pour moi la grande différence, euh, outre l'aspect figurine, l'aspect squad, qui n'est pas pareil entre les tyrannides et les GK, il y a une énorme différence et je trouve que les GK peuvent être extrêmement tanky, mais ça va être au profit de leur impact en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir du mal à avoir autant d'impact et garder une certaine résistance. Tandis que les tyrannides vont avoir un impact, un impact toujours identique mais une résistance un peu moindre, mais toujours identique. Là où GK va pouvoir appuyer d'un côté ou de l'autre, mais par contre, ça implique des décisions en jeu qui sont extrêmement à mon sens euh, vraiment intéressantes et on n'est pas évidentes à faire parce que le, le, avoir envie d'impacter très fort, c'est sans doute quelque chose euh, qui est tentant. Mais si on s'expose derrière un tour hyper détaillé de l'adversaire, ça peut rendre, euh, ça peut faire très mal à l'armée. Donc je pense que c'est, ça se joue très, très, dur à jouer, je pense, comme, comme armée. Et ça demande beaucoup de tests, etc. Et surtout de bien connaître les codex adverses. Ouais, je suis, je suis entièrement d'accord. Moi, c'est vraiment aussi pour ça que, que je me suis penché sur ce codex parce que il y a, y a des similarités, euh, notamment avec le culte Gen Sealer, dans le sens où c'est un, un, un jeu où tu vas vraiment avoir, c'est des mécaniques de jeu où tu vas vraiment avoir une réflexion sur les choix que tu vas faire. Comme le disait Aimé, va falloir que tu choisisses entre le fait d'être, d'avoir, de maximiser tes buffs défensifs et que tu choisisses entre le choix de, bah, c'est ce moment-là de la partie où je dois faire mal. Et, euh, et moi, pour le coup, j'ai pas encore assez de parties, mais des parties que j'ai pu faire, euh, j'ai eu jusqu'à présent un peu trop tendance à, à vouloir taper trop vite. Et, euh, et je pense que c'est vraiment un codex où il va falloir attendre, euh, vraiment temporiser jusqu'au tour 3 pour arriver avec ses strikes, euh, prendre le temps de se positionner et de taper là où ça fait mal au bon moment. Et là, il y a, y, a, y a un vrai, vrai intérêt. Maintenant, je pense aussi que c'est absolument un, une faction qui a pour moi besoin d'une table. Parce que euh, ça reste du Marines, c'est de l'endu 4 et de la save à 3. Donc si tu commences à jouer euh, contre un taux dans une Pampa, euh, ça peut être vite compliqué. Tu as quand même besoin sur les tours 1 ou 2 de te planquer un petit peu, de pouvoir faire la savonnette, de, de, voilà, de pouvoir esquiver certaines choses. Donc ça, c'est euh, assez important. Alors oui, moi j'avais une petite question notamment à Thomas qui parlait des taux tout à l'heure. Euh, J'ai regardé un petit peu le Psychic Awakening euh, taux et globalement, je serais curieux de savoir ce que les gens jouent en, en termes de sets ou de... Euh, enfin bref, s'ils jouent des sets modifiés ou s'ils restent sur du taux ou des choses comme ça. Alors, euh, euh, c'est une question ah, de frank parce que c'est lui qui connaît mieux les taux que moi. Après, ce que je... Enfin là, ce que je peux te dire, c'est que le taux est très présent. Par contre, en termes de ce que je joue le taux actuellement, euh, post-fac, euh, malheureusement, je ne pas un, un collègue que je connais énormément. Donc, euh, je ne vais pas pouvoir te répondre euh, sans dire de, de bêtises. Mais euh, par contre, les listes, tu vas pouvoir les trouver. sur. Euh, si tu vas sur 40kstats.com, tu vas pouvoir aussi trouver les taux qui performent et les listes. Je peux te les, je peux te les trouver et te les envoyer euh, tout à l'heure. si tu veux. Ok, ça marche. Parce qu'en fait, moi, l'interrogation que j'avais sur les taux, c'est qu'aujourd'hui, à mon après, c'est ce que je dis, c'est vraiment un ressenti. Je ne sais pas du tout si c'est le cas en tant que joueur tôt, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a le choix entre accéder à la PA-3, que l'on n'a pas forcément en tôt, hormis fuseur ou de choses comme ça, via les sets qui up les missiles et les canons induction. Donc là, qui permettent d'avoir de la PA-3, qui on sait aujourd'hui, est quand même un, un palier qui est extrêmement important, que ce soit contre l'Assista, contre le tyrannie ou même le SM finalement. Donc, mais au, au profit de ça, c'est qu'on perd l'Overwatch à 5. Et en fait, euh, c'est justement mon interrogation, savoir comment les joueurs tôt ont, ont pris en compte ce, cet ajout et cette ces deux orientations possibles, qui globalement, à mon sens, euh, est hyper structurante. En fait. C'est une méta qui analyse. Tu m'entends euh, ou pas donc, Oui, du oui coup, je euh, Donc du coup, euh, c'est vrai que tu peux euh, décider de perdre une Overwatch peut-être dans un format individuel ETC en ayant euh, pas mal de trucs qui volent, euh, tout simplement pour éviter de te faire graver. Euh, tu peux aussi euh, mettre des cordons de drone, tu peux aussi choisir de, de, de mettre pas mal de cordons de drone pour euh, éviter de te faire, de faire impacter au cac euh, les trucs qui sont, contre guillemets. Après, c'est vrai que malheureusement, le euh, j'avais pas mal de parties qui étaient prévues euh, bah, contre Victor, contre, le, le, le copain de, de l'équipe des de ennemis, euh, pour justement revoir ce match-up que malheureusement je ne connais pas assez bien que aussi bien que je le devrais. Euh, malheureusement, bah, la situation fait que ça n'a pas été trop possible. Quoi. Oui, bien sûr. Et, euh, et on voit aussi une de apparition euh, des prods qui étaient les trucs cliquables avant. Ou bien on les voit revenir dans une liste tôt anti, anti char. mais dans ce cas-là, il y a aussi une riptide ion euh, qui, elle, te sort un répu et demi par tour avec un tir de canon. Quoi. Mais euh, principalement, elles, elles sont sorties. Donc, ou bien, tu as tout souvent, là, moi, ce que je vois aussi, parce que j'en discute quand même pas mal avec Aishi qui est quand même un peu un bon joueur tôt, euh, c'est des packs de crisis avec euh, des, euh, de la sauvegarde à 2+, de l'invue à 4 et de l'ignore P à moins 2. Donc euh, les mecs euh, en Farsight, après, ils ont le reroll D1 pour toucher, le reroll D1 pour blesser, ils touchent à 2+, le tour où ils, le tour où ils arrivent, ils ont 5 désignateurs laser, etc. etc. Il, y a, il y a des synergies à faire. On a par contre le retour aussi un peu des, des piétons, pour amener des bataillons, pour amener des PC, parce que là où le taux s'en foutait un peu des PC avant, parce qu'il bah, claquait un node de temps en temps pour faire relancer les blesses, là maintenant il euh, y, y a plein de trucs qui valent 2 PC par-ci, 2 PC par-là, et puis souvent ils veulent avoir aussi les 3 reliques qui sont remplacées par les prototypes. Mais euh, donc il y, y, y a tout ça. Et euh, donc il y a de plus en plus de bataillons qui arrivent, avec euh, des Breachers ou des strikes, ça ne change pas fondamentalement, les Breachers ont un petit stratagème mignon mais pas non plus incroyable. Et, euh, et un gros pack de, de Crisis, deux ou trois riptides encore, etc. etc. Mais euh, voilà, le truc n'est pas complètement stabilisé encore, on attend un peu de, de voir ce que ça va donner euh, avec les ouais, projets. Les les, t t as. T as, ça prend quelques, quelques semaines, voire quelques mois avant d'avoir de, des listes vraiment optiques qui, qui commencent à, à, à pulluler un peu partout. Ouais. On a fait donc le tour euh, bah de, un petit peu de la méta. Il y a forcément des codex qui sont un peu laissés pour compte parce qu'on bah, n'a pas l'ensemble des joueurs. Et là, pour le coup, par exemple, on n'a pas eu une analyse euh, de la Sista. On n'a pas eu une, une analyse de certains codex avec un peu plus de profondeur. Mais on le fera dans un autre opus. Pour ça, bah, j'espère déjà que, un, cette vidéo vous a plu. Je vous invite à balancer la plus de pouces bleus des familles, les amis. Ça nous, ça nous chauffera pour vous faire un, un deuxième opus de la, de la méta conférence 40K. En tout cas, c'était vraiment cool. Je tiens à vous remercier à tous d'avoir participé et joué le jeu sur ça. Euh, et je vais déjà euh, bah, vous laisser euh, un petit mot de la fin chacun si vous pouvez, euh, si vous avez quelque chose à, à dire ou à rajouter. Euh, je, vous laisse, je vous laisse la parole. Euh, bah, merci, à, merci à tous de vos échanges et, euh, et aussi de vos votre euh, niveau d'implication sur ce nouveau format et c'est vraiment cool de voir cette émulation de groupe qui se crée sur une équipe aussi jeune que la nôtre et je pense que ça augure vraiment des belles choses, voilà. Je pense que cette émulation de groupe est 100% due à ta, à ta fière moustache. Je pense que moi, ça m'émule. Je pense que ça émule les autres. Je pense que ça nous donne particulièrement du de jouer. Et euh, je tiens à ce que tu le saches. Non, blague à part, euh, non, c'est un format qui est génial. On est en France en tant qu'être humain. C'est assez intéressant de voir que certains d'entre nous, même beaucoup d'entre nous, on ne s'est jamais vu en vrai. Et pourtant, on fait des contrôles. On, on, on arrive à, à créer une, une cohésion de groupe alors qu'on ne se voit pas et euh, ça je trouve ça assez génial, on arrive à s'échanger euh, des, ta des tacticas, des manières de voir le jeu, on arrive ensemble à, à intellectualiser des parties, et ça je trouve ça vraiment génial. Euh, non les gars, mais franchement j'ai hâte qu'on se voit, j'ai hâte de, de, que le confinement soit fini, qu'on puisse jouer ensemble, et qu'on puisse ensemble créer une équipe qui va casser qui qui des gueules. Quoi. Voilà. Moi je suis tout à, tout à fait d'accord avec euh, ce qu'a dit Arclé qui euh, S'il y a vraiment une bonne ambiance dans l'équipe et tout, on s'amuse bien, c'est chouette. Et clairement, on ne va pas aller à l'ETC déguisé en feuille de chou pour se faire bouffer le cul par des lapins, d'accord on, va... <rire> on y va pour s'amuser, on y va pour voir la moustache de Poulki en vrai, on y va pour ça, quoi. On y va pour être ensemble et puis on y va aussi pour vous faire marrer, pour vous faire vivre le truc et pour que vous continuiez à kiffer le wargame. Allez, bisous. Ouais, ok, bah, moi aussi, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être, euh, de jouer. De... Donc, euh, je pense qu'on va, on va vraiment passer un bon moment. Et n'oubliez pas, 4 et 5 juillet, tournoi par équipe, ITC, je n'aime que toi, petite fleur des champs. Merci à vous. Ok, bah pour moi, bah j'ai je... plus parlé du... de l'aspect visioconférence qu'on a fait. là. Franchement, je trouve ça rigolo de parler euh, du jeu en, en, à distance comme ça, franchement c'est super cool et je remercie Tourop pour son initiative qui je pense euh, va être euh, appréciée des, des followers <rire> et euh, en tout cas pour, pour ma part euh, je serai complètement euh, dispo et, et ravi de retenter l'expérience sur un autre sujet donc euh, franchement euh, au top et puis concernant l'équipe bah, franchement il y a une super bonne émulation dans que ce soit dans la légende ou dans la l'équipe héros donc je... je pense que ça augure que de la que du positif et j'espère qu'on n'ira pas au Luxembourg pour épépiner les raisins pour citer une certaine personne <rire> voilà voilà la bye bon bah, c'est moi qui clôture bah, écoutez euh, voilà, bien sûr super ravi de faire partie de, de cette aventure à la fois humaine et puis euh obéistique on va dire et euh, bah, je vois qu'effectivement euh, on a tous affaire à, à toutes les personnalités différentes et c'est chouette de, de pouvoir partager euh, tout ça autour euh, de notre passion ok en tout cas merci à tous de votre participation c'était bien cool j'espère que ce format vous a plu les amis vous balancez du pouce bleu, vous balancez du commentaire, vous nous rejoignez sur Facebook, sur Instagram. Euh, et puis euh, ça fait plaisir. Un grand merci à Poulki, un grand merci à Tom, à Swag, à Guigui, à Aimé, à Ben. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commander TV. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre.